Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous parle du sujet épineux de l'entreprise pyramidale versus le marketing relationnel, autrement appelé marketing de réseau ou MLM, multi-level marketing. Aujourd'hui moi je développe un business en marketing relationnel et parfois les gens nous disent euh, ton système il est complètement illégal parce qu'il est pyramidal. Alors pourquoi les gens pensent ça Je pense que ça vient du fait qu'en fait nous développons notre activité en vendant des produits à des clients mais également en trouvant d'autres représentants qui vont faire la même chose que nous et eux-mêmes vont trouver aussi des clients et des représentants et sur leur activité nous allons toucher de l'argent je pense que c'est pour ça que les gens confondent confondent pourquoi parce que il a un système le système pyramidal est totalement illégal en France depuis maintenant 1953 pour être exact il porte différents noms, système de Ponzi, il a porté aussi le nom dans les années 2000 le nom de randonnée, joli nom euh, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'aller se balader c'est plutôt le fait d'aller se faire balader comment ça se passe et comment vous pouvez le repérer pour ne pas vous faire avoir vous-même parce que je vais être franc avec vous, Anne et moi, on s'est fait arnaquer on s'est fait avoir comme on dit et on est à laisser pas mal d'argent finalement bah c'est tout simple, on va vous demander pour rentrer dans une organisation de donner de l'argent, une somme d'argent qui va au-delà de quelques dizaines d'euros, c'est plutôt quelques centaines d'euros. Nous, pour être honnête, on avait lâché 800 euros qu'on avait donné. Et puis ça va à quelqu'un qui est tout en haut de cette fameuse pyramide, et puis on vous demande de faire rentrer à votre tour deux personnes qui vont donner la même somme d'argent, ça va à quelqu'un tout en haut, et ce qu'on qu vous fait miroiter, c'est que c'est de la solidarité, c'est de l'entraide, c'est pour une belle cause, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui un jour c'est toi-même qu'on aidera, etc., etc., etc., une belle, un beau discours. Cette personne, à un moment donné, ces personnes vont toucher, vont toucher l'argent, elle, elle le touche réellement, mais en règle générale, avant que ce soit votre tour, vous avez largement compris qu'il y a un système qui ne va pas bien et donc normalement vous avez quitté. Mais comment le repérer C'est qu'à un moment donné, vous n'avez rien du tout en échange de ces 100, 200, 500, 1000 ou voire plus euros que vous avez donné, vous n'avez absolument rien d'autre qu'une promesse qu'un jour, ça sera votre tour. Quand vous, quand, vous, quand vous tombez sur une, une société en marketing relationnel, bah déjà vous pouvez vous renseigner sur le web que la compagnie existe réellement, qu'elle est déposée, qu'elle est légale, etc., etc. Vous avez une licence à payer. Je prends le cas de notre compagnie. La licence à payer est de 35 euros à, à la date à laquelle je tourne cette vidéo, 35 euros une fois dans votre vie, et personne d'autre que la compagnie ne touchera quelques commissions que ce soit sur ces 35 euros. C'est-à-dire que moi, vous rentrez dans votre équipe, dans mon équipe, 35 euros, il remonte directement à la compagnie, je ne touche rien dessus. Je suis commissionné après sur le volume que vous allez faire en termes de consommation de produits, de ce que vous allez faire avec vos clients et vos propres équipes que vous allez monter, ou moi en tant que euh, recrute, recruteur de vous, pas très français, je vais toucher une commission dessus. Mais dans tous les cas, vous, vous allez dépenser... 35 euros, vous avez votre licence. Alors, vous avez une jolie boîte. Hein. Chez nous, c'est une jolie boîte qui, qui matérialise ça. Vous allez recevoir, mais réellement, vous allez... Euh acheter des produits, et ces produits, vous allez les recevoir à la maison, des produits bien-être et santé, vous allez les recevoir, vous allez les consommer, vous allez les vendre, vous allez en faire ce que vous voulez, mais vous avez réellement quelque chose en face de ce que vous avez dépensé. C'est super, super important de faire la différence, parce que souvent, les gens confondent, et du coup, on a l'impression qu'on fait quelque chose de totalement illégal, alors que, vous imaginez bien que moi j'en parle régulièrement sur les réseaux, on en parle, on en fait de la publicité, on en parle autour de nous, on a, moi dans ma propre équipe, j'ai de la famille, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mes j'ai ma belle-sœur, j'ai mon épouse qui travaille avec moi, j'ai des amis très proches Donc vous imaginez bien qu'on n'emmène pas tout le monde dans une arnaque Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est très clair Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser J'y répondrai avec grand plaisir A bientôt, bye bye